Aujourd'hui pour vous, la bisexualité c'est quoi euh, j'imagine, j'imagine, mais que c'est des gens qui ont des partenaires des deux sexes. Il y a homosexuel et hétérosexuel, et bisexuel c'est entre les deux je pense. Euh, c'est le fait d'avoir de, des pulsions sexuelles euh, avec les deux sexes. C'est la liberté de choisir euh, ce euh, qu'on aime, la personne, le sexe. Euh, ouais, voilà. euh qu'on qu veut aimer. alors Pour moi, ce serait une personne euh, qui ne se fixe pas au genre ou au sexe et qui aime euh, euh, sans, euh, sans se mettre de barrière. Est-ce que ça peut aussi être se sentir à la fois les deux Tu vois que je veux dire, mettons, t'es un homme, t'es attiré et par les femmes et par les hommes, ou est-ce que ça peut être que toi aussi, finalement, tu te sens euh, bah, un peu les deux Qui en parle alors moi, j'en entendu parler en plus récemment, il y a environ une, une semaine, je crois, sur France Inter. Quelquefois sur, euh, sur Internet, on te met que euh, tel acteur euh, fréquente aussi bien les hommes que les femmes. C'est intime moi, ça n'a pas à être visible dans le lieu public ou je sais pas quoi. Moi, je sais qu'avec mes amis, c'est quand même ouvert. On en parle, on n'a pas honte. C'est pas un tabou, quoi, la sexualité, que ce soit homosexuel, hétéro ou bisexuel. On en parle très peu et quand on en parle, c'est toujours négatif, l'air de dire l'homophobie et compagnie. On en parle jamais dans le dans le positif. Ça commence à apparaître un petit peu, enfin, mais très faiblement dans dans le cinéma. Oui, mais dans le cinéma dans. C'est plus véhiculé par le. Porno, euh, ce genre de choses quoi la bisexualité au quotidien moi autour de moi oui j'ai des amis qui sont euh, bisexuels il n'y a, a pas beaucoup d'articles ou même de personnes qui parlent de la bisexualité alors que pourtant c'est quelque chose qui est assez quand même répandu ouais, c'est devenu quand même assez euh, enfin c'est moins tabou qu'à une certaine époque la biphobie vous connaissez de la Biphobie. Biphobie. Oui. Donc la peur des, des, des, deux, euh, des deux sexes, de la bale. bisexualité. What de toute façon, il y aura non. toujours des personnes qui vont rejeter euh, ben, les personnes bi, les personnes homosexuelles. Euh, non, mais j'imagine que c'est la phobie homosexuelle. Ou oui, voilà. Je pense que c'est une grosse connerie, <rire> non, je ne connaissais pas. Ça voudrait dire euh, qu'on qu n'aime ni l'un ni l'autre. Euh... J'imagine que tous les homophobes doivent être euh, biphobiques aussi. C'est vraiment le fait qu'il y ait des gens qui trouvent ça effrayant. Mmh. Qu'on puisse aimer les deux puisse aimer deux sexes, en fait. C'est un peu osé, cette, cette bisexualité. Euh, euh, entre hommes et femmes, c'est pas, euh, pas tellement euh, bien, bien, bien. La bisexualité, c'est pas bien Est-ce que je suis normale Est-ce que je suis homo la bisexualité ça existe, c'est différent de l'homosexualité, c'est quelque chose de normal. Donc, je suis complètement persuadé que tous les hommes et toutes les femmes ont parfois eu des attirances pour des personnes du même sexe. Je pense que moi, l'idée m'est déjà aussi passée par la tête. Et moi, je m'en fiche perduement de la sexualité des gens. On peut avoir parfois des périodes dans sa vie où on a envie d'essayer certaines choses. Okay. Moi, j'ai beaucoup d'amis, surtout femmes d'ailleurs, qui le reconnaissent. Les hommes, c'est plus rare. Hein plus ra ouais, ouais, ils sont ça, plus ça. petits ouais. par rapport à ça. Pour aller plus loin, vous pouvez lire. Le livret de Bicose, qui regroupe des sondages nationaux sur la bisexualité. Miroir bisexuelle de Catherine Deschamps, aux éditions Ballant. Mémoire de Félix Dussault, sur les bisexualités. De l'identité à la révolution relationnelle. Pour nous rencontrer, vous pouvez venir... Aux permanence, cafés sexo, conférences. Likez, un pouce bleu, ça fait plaisir. Commentez, ça nous intéresse. Partager, ça nous rend visible. Toutes les infos sur...